Habituellement, on travaille uniquement avec le locataire du foyer bruxellois. Dans ce cas-ci, comme on visait un espace public, on a élargi la proposition à l'ensemble du quartier. Le projet a démarré avec des réunions en décembre 2010. On a eu pour ça une douzaine de personnes qui ont répondu. Ça a été une proposition de notre part, mais euh, qui a tout de suite été reprise par les habitants à la suite. Donc pour moi, c'est tout de suite un projet citoyen. C'est un espace vert. Qu'est-ce qu'on y fait Au fait, on se rencontre. Euh, très franchement, la culture, c'est pas, pas l'essence même du projet. C'est plutôt un alibi. Et, euh, et donc voilà. Enfin, dès le départ, quand on a demandé quelles étaient les ambitions de chacun, ils nous ont tous répondu bah, :« Nous voudrions un espace où on peut se rencontrer, un espace où on se sent un petit peu chez soi, à l'extérieur. » euh, Et voilà, on a travaillé à ça et on le travaille encore maintenant. On organise des permanences deux fois par semaine de façon à se rencontrer. C'est-à-dire que ici, l'espace le, est accessible en tout cas participants euh, et on se voit deux fois par semaine euh, donc il n'y a pas d'obligation de se présenter pendant les permanences mais c'est en tout cas euh, la possibilité de se rencontrer à des endroits à des moments bien précis ça facilite l'échange. Les gens se rencontrent même euh, durant le week-end se contactent depuis ce projet on a des gens de l'extérieur qui viennent aussi euh, se mêler un petit peu à la vie du quartier euh, via des, des délégations d'habitants des réunions d'habitants euh, notamment durant les enquêtes publiques aussi pour le contrat de quartier dans ce projet-ci, on rencontre euh, euh, différentes mixités culturelles, sociales. Il euh, y a des gens qui sont propriétaires, d'autres qui sont locataires, d'autres qui sont locataires sociaux. Y a, y a Il enfin, y, a, y a tous les âges aussi.